La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et désormais également le mien. Désormais, nouvelle série, combien d'épisodes comptera-t-elle Je ne sais pas. J'essaie désespérément de rire à l'humour de gauche. À chapitre précédent, France Inter, émission du matin, Emmerich Lompré, si je ne m'abuse qui nous avait assez peu convaincus, enfin en tout cas convaincus, mais pas forcément dans le sens qu'il souhaitait. Euh, cette fois-ci, vous avez partagé avec moi via les réseaux sociaux, hashtag Vidéoscopie, euh, la prestation d'une certaine Burstine Rosa, une, une brunette, euh, châtain foncé, sur un canapé ivoire, et euh, qui se prétend drôle de meuf, en tout cas, dont le titre du podcast est drôle de meuf. Voilà. Donc même si c'est un petit peu tôt le matin, je promets de sourire et de rire du mieux que je peux et comme d'habitude de, de, de ne jamais aura.. Avoir... Tacler sur le physique Jamais tacler sur le physique, il faut parler plus fort, sinon on ne va pas t'entendre et les gens vont se plaindre. Juste avant de commencer évidemment comme d'habitude.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 Euh, la jeunesse, c'est un petit peu comme d'autres euh, vertus, c'est aux autres de décider. C'est aux vrais jeunes de décider si, si, si tu toi, fais partie si de leur euh, Et aux gens euh, qui ont réussi de décider si tu fais partie de leur camp. Tu vois, c'est pas à toi d'affirmer partout euh, « j'ai réussi, j'ai réussi » parce qu'en général, moi quand j'entends affirmer ça, euh, le mec il a 4000 euros par mois, il est là « j'ai réussi, j'ai réussi ». Bon, mais... mais Il est content de lui, mais en même temps… Oui, euh... c'est bien, ça, ça te motive, <rire> mais enfin euh, calme-toi. Hein, je... Au siècle de l'hélicoptère monnaie, je pense qu'avec tes 4000, tu vas prendre cher comme tout le monde, donc tu te calmes. Vis pas à Paris. Voilà, mais déjà oublie les arrondissements de 1 à 19, si tu veux. Enfin, commence à 19, 20 et encore. C'est pas à l'intéresser de se proclamer drôle, jamais. Et du coup, jeune vieux, jeune vieux, tu te situes dans quel camp Parce que, bon, alors tu connais la règle de la maison, Aurora on ne tacle jamais sur le physique. Donc on ne tacle jamais sur le physique, mais enfin, euh, spontanément, là, je ne sais pas de quand date cet extrait, parce que c'est décontextualisé, je ne sais même pas sur quelle plateforme il a été posté. Comme ça, je, dans mon jugement, je, je, je fais abstraction de tout ce qui aurait comme information autour, comme vignette, comme spectacle qu'elle aurait joué, comme livre qu'elle aurait écrit. Mais euh, je vois un petit bout de femme, euh, une trentaine d'années pour être gentille. Hein, je dis ça au delto, au triceps. Euh... Alors attention, pour être tout à fait franc, euh, je la trouve très, très mimi. Elle a un côté marie gilin dans le film avec euh, Dani Auteuil. On dirait une marie gilin de gauche, mais pas de la gauche caviar, de la gauche rigette bordeaux-chanel. Non, non, elle, en, elle a la même ossature de, de, de visage. Elle est trop aujourd'hui avec une, comme ça une peau euh, diaphane. Et du coup, c'est très étrange, cet effort de sans les dire, ah oui, en a, fait. Ça ne range pas, hein, il le, ch le cheveu... Euh... Elle a le cheveu gras, non mais ça, on sait que c'est un marqueur hein, pour être euh, comique de gauche euh, sur les plateformes. Euh, sinon, on a l'impression qu'ils ont peur d'être dérépertoriés s'ils se lavent les cheveux. Donc là, par exemple, sur ma chaîne, on voit que voilà, Aurora a des cheveux très, très, très propres. Et, et pourtant, l'algorithme ne va a priori pas déréférencer cette, cette vidéo. Donc n'ayez pas peur, humoriste de gauche le shampoing ne, ne tuera pas votre créativité. Et il y a plein comme ça de, de, de, de contraposés, de, de, de, de paradoxes. C'est-à-dire qu'elle euh, est jolie, mais elle dit avec un vieux t-shirt au col euh, tout déformé. Le truc avec lequel tu dors quand tu es toute seule, euh, avec ton voilà. chat et ton. Euh, et voilà, ton mec. une vieille jupe en jean et, et les cheveux gras. Il y a un effet de euh, « je refuse le coiffeur », mais en même temps, comme on l'a vu avec Lucini, oh, « je sens qu'ils sont lourds. On envoie le, le, cheveu, le poids du cheveu vers l'avant, c'est toujours suspect, ça veut dire qu'on n'a jamais totalement abdiqué l'effort de, de séduction. Il y a deux micros, ce qui ne sert à rien, il y a un micro-cravate, et un micro de type podcast en évidence donc il y a un effort de mise en scène parce que normalement la preuve quand t'as un micro cravate comme Aurora et moi t'as pas besoin d'avoir un énorme micro de podcast devant euh, le fil électrique pas droit qui monte au mur derrière euh, qu'est-ce qu'il fait là on se demande euh, donc là moi j'interprète ça comme une mise en scène, non mise en scène il y a quelque chose de... je ne vous fais pas un procès les filles mais je sens une certaine forme d'insincérité les jeunes de ma génération comment on communique, comment on drague D'accord, on a, on a compris dans quel camp elle se, elle se rangeait. Donc c'est une extension du mot jeune, il euh, faudrait demander à, à, à Guitry, Sacha ou Lucien, euh, le, les spécialistes des femmes entre deux âges, qu'est-ce qui te permet de décréter que t'es jeune, si tu veux, et ça s'arrête tout Le gars de mon âge, il veut toujours pas s'engager, toujours pas. T'es pas plus jeune que lui, t'es une zouze parmi tant d'autres. Une zouze C'est quoi une zouze Ça doit être du langage jeune, je sais pas, mmh. on, est, on est trop vieux. Mais alors, moi, moi je pense qu'elle a entre 30 et 35 ans et qu'elle joue un sketch écrit il y a 10 ans. Mais qu'il faudrait réactualiser, si tu veux. C'est un petit peu comme si moi, je qui me, qui me suis fait connaître sur Internet avec des récits de rencontres dans les années 2000, c'est comme si moi, je, re, je rejouais les récits de rencontres que je faisais à 26 ou 27 ans, alors que j'en ai 43. Je, je sens une certaine forme d'anachronisme entre les propos et la personne qui les tient. C'est-à-dire que c'est des propos de filles de 26-27 ans et sauf que là, elle en a, bon, n'exagérons pas, peut-être pas 36, 37, mais 32, 33, facile. Avec les autres, il aime les meufs avec un bon petit boule, elle dans un bon petit jean, avec le petit tatouage dauphin à la cheville. C'est pas moi. Je porte des culottes de règles. Tous les jours. <rire> oui, alors on avait, on avait déjà eu un avec Emmerich, c'est Emmerich Compré qui s'appelait le mec de France Inter, c'est comment euh, On avait remarqué une, une tendance à très très vite dériver vers la, la scatophilie et, euh, et même la, la, la pédophilie. Euh, là, en l'occurrence, on n'y est pas, mais enfin quand même, euh, sur un sketch de 2 minutes 46, à 28, ça parle de règles. Euh, en tout cas, on en arrive très très vite au, au sang menstruel. Hein, ouais, mais enfin, aujourd'hui, parler de règles, c'est... Euh... C'est prouvé qu'on est une femme libre et qu'on souffre, oui qu'on souffre mais aussi c'est comme c'était tabou pendant... et qu'on est brimé, voilà c'est ça et puis ben voilà on est dans une communauté, on a ça en commun. Ah oui donc c'est le, le féminisme sorcière, c'est à dire nous sommes en connexion directe avec la lune. Euh, donc, pauvres terriens, euh, respectez-nous, nous recevons la sagesse du, du divin mmh. par l'intermédiaire de, de son, de son porte-parole, la lune, qui se rappelle à notre corps. Euh, et qui n'a pas les, vécu ça ne peut pas comprendre, jours. en fait. Hein. Voilà, je vous exclue du champ de la compréhension sensible des choses. Donc, je fais une espèce de phénoménologie par mes pertes euh, men menstruelles. Et euh, à ce titre, euh, ne venez pas m'emmerder avec vos petites souffrances. Euh, à part toutes les petites maladies éventuellement euh, euh, Anodine et... euh, anodines ou orphelines, ou, euh, qui, Moi vous je font, souffre. ou qui vous toucherait <rire> plus, car euh, vous n'avez pas le loisir tous les, tous les mois, depuis euh, les 13 ou 14 ans, de, de souffrir. Bien, bon, ça c'est dit, et c'est dit relativement tôt, maintenant qu'on l'a mis de côté, on va essayer de, de rire. L'homme marié, papa, fatigué, incapable de se remettre au tennis, à cause d'un genou luxé, peinant à payer ces deux séances de psy. Peinant à payer, alors c'est une belle, une belle allitération en paix, mais c'est la preuve que c'est écrit. Voilà, je, je, je m'en doutais un petit peu depuis le début. Euh, J'ai tendance à penser que les gens capables de déjouer un texte écrit et de presque refaire croire à une improvisation sont très peu nombreux. Et quand on n'en pas capable, il faut se méfier de la lecture. Euh, Payante à payer, à, à l'oral, ça ne passe pas. » Et cette phrase, est, je trouve, n'est est, est pas, pas dénuée de drôlerie, à condition d'accepter le man-bashing, évidemment, mais enfin, désormais, elles sont coutumières du fait. Par contre, euh, c'est trop lu, en fait. C'est trop écrit et c'est trop lu. Et donc, euh, du coup, on a une femme dont le seul travers est d'être frappée par la malédiction de la Lune euh, tous les 28 jours. Et on a un homme, par contre, donc on a dit euh, euh, « pusillanime. Euh, au corps euh, au corps totalement brisé euh, acroopsie hein, c'est bien connu qu'entre les hommes et les femmes ce sont évidemment les, les hommes qui sont acroopsie et qui pleurent dans sa bagnole c'est-à-dire on a l'homme qui pollue l'homme qui ne refuse de partager son son espace et donc on imagine que par opposition à l'homme enfermé dans sa cage de métal polluante et assis sur son sur son pétrole enfumé il y aura une femme en tandem euh, en, oui, mais déjà, en ballerine. Euh... Et si on veut revenir sur euh, ce qu'elle disait juste avant, en fait, elle, elle le subit depuis qu'elle a effectivement 13 ans, cette douleur, alors que lui va avoir mal parce qu'il l'a choisi en jouant au tennis, qui est quand même une activité. Ah, je l'avais pas euh, noté celle-ci. Qui est une activité quand même assez. Euh... De loisirs bourgeois. Oui, euh... tout à fait. D'accord, très bien. Donc elle souffre dans sa, dans sa chair par le simple fait d'être née, tandis que l'homme est puni par un genou luxé de son loisir euh, bourgeois, qu'à son âge, il ne devrait pouvoir se, se, se permettre. Ok, ok, ben encore une fois, remercier dans les commentaires Aurora de sa présence et qui permet d'enrichir les, les vidéoscopies avec ce qui m'avait échappé. Dans la bagnole, en écoutant Radio Classique, est prêt à te vouer un culte. Et moi, je suis un peu réac, enfin, je suis réac. Je passe ma vie dans les transports en commun, je donne mes pull-toi maus j'ai fait toute ma scolarité dans le public, euh, je suis de gauche. Je suis la gauche caviar sans le caviar. Oui, alors la gauche caviar sans le caviar, je l'avais, tu l'as, mais c'est pas de toi, hein. ça c'est du comique recyclé, on l'a déjà, déjà entendu 50 000 fois. Je me demande si euh, elle n'est pas sous couverture. Je, je me demande si elle n'a pas compris là où était son intérêt, si elle ne tiendrait pas le couteau par le, par le manche. Et si euh, intérêt bien compris et intérêt fait loi, elle ne serait pas en train de donner des gages à, à une communauté dont elle ne partagerait pas forcément l'idéologie. C'est quand même assez curieux, c'est qu'elle réduise euh, « je suis de gauche » à euh, « je prends un transport en commun » et euh, c'est quoi le deuxième truc J'ai été dans une J'ai donné des pulls à Emmaüs. Non mais ça, c'est drôle, là, elle est au second degré. Oui, non mais voilà, c'est oui, drôle. Pour être tout à fait objectif, je trouve pas ça nul, mais euh, je trouve ça volontairement bêtifiant. Et, et je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'elle, ça va, mais que son public est assez con. Ce qui, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs un certain regard un peu de malaise. Elle a ce regard un peu perdu que j'ai pu avoir en médias à plusieurs reprises, quand je me disais à qui je parle, euh, ouais. est-ce que je parle à mes chatons au fond, chez eux Est-on vraiment sûr que le public est vraiment là ou... Parfois, oui, les rires oui. ont l'air d'être dans la pièce. Ouais. Ils ont le même, euh, il, y a, il y a le même son, il y a le même écho. Quand les sons sont, sont enregistrés, c'est comme un album de musique. Quand les musiciens s'enregistrent dans des pièces différentes, il n'y a pas le même écho autour. Et là, tout ça m'a l'air d'être très à la bonne franquette et très, très, très simple. Je pense que le montage est minimal et qu'ils sont, sont tous ensemble. Starama. <rire> Mais je suis réac dans le sens où j'aime bien la galanterie. le vieux te tient à la porte, passe après toi, t'aides à retirer ton manteau, il t'envoie de longs mails, qu'il finit par « je t'embrasse là où tu sais ». Le jeune répond de... Oui, alors là, j'ai été vieux avant, avant, avant l'âge, parce que j'ai toujours tendance, effectivement, à tenir les portes. Ça s'appelait une époque du savoir-vivre. Par contre, tout à coup, le vieux envoie des mails. Alors ça, j'ai pas connu. Enfin, si, j'ai connu dans le cadre de relations à distance, il y a 15 ans, avant que les gens aient des, des smartphones. Mais euh, encore une fois, il y a un anachronisme dans ce sketch. Je me demande si ce n'est pas des morceaux d'anciens sketchs repris. repris. Parce qu'en 2021... Tu pas des mails. Qui Je veux dire, même, même, même nos parents n'envoient pas de, de mails... Euh, La euh, mère à WhatsApp. Euh, euh, <rire> euh, affectueux, intimes et personnel. Tu vois ce que je veux dire Oui, non, mais puis ce n'est hein, pas un mode de, de communication directe. C'est beaucoup plus formel, c'est beaucoup plus euh, pro, quoi. Pour moi, euh, ce, ce sketch est un pain perdu, tu sais, le pain perdu, c'est ce que tu fais avec du pain rassis. Oui, et qui, qui, c'est très bon à la fin. Hein. Sucre, oui, très On a bon. un pain perdu euh, d'humour, c'est-à-dire des éléments de sketch, selon moi, écrits au cours des, de la décennie euh, précédente, mm -hmm. la décennie 2000-2010, et euh, tout à coup prononcés par une, par une trentenaire euh, en train d'aller gentiment vers sa 35 et qui ont un petit goût, comme ça, de euh, légèrement passer, quoi. Alors, je t'embrasse là où tu sais. Alors, le jeune, le jeune, le jeune, le jeune. Le jeune répond deux heures après à ton texto, ou pas du tout, il te ghost. Et là, elle fait vraiment le, la distinction entre le... Je ne sais pas si c'est pas voulu, l'email le, du vieux et le texto du jeune. Bien sûr, oui, c'est voulu. Mais alors, ça, certes, c'est vrai, mais ce qu'elle sous-tend, c'est que le jeune aurait le choix et le vieux n'aurait pas le choix, alors que le... Et, et ça, c'est contraire à la psychologie évolutionnaire. Enfin, l'homme de, de 40 ans euh, a plus le choix que le, que le mec de 20 ans. Alors, sauf si le mec de 40 ans est euh, petit, bedonnant, euh, chauve, pusillanime et, et poilu et, et insipide, et que le mec de 20 ans est prof de snowboard et DJ et bizarre. Mais en, en omettant les caricatures, un homme qui prend soin de lui, son pouvoir de séduction va croissant, on va dire, jusqu'à une, une, une cinquantaine d'années. Donc l'idée que le vieux doive déployer tout son art à l'écrit et que le jeune en te marchant dessus devant la porte, en, en, en déposant ton manteau par terre, puisse se permettre de te, de te, de te ghoster que tu lui cours après, me, me semble là pour le coup une réalité alternative quoi. C est, c est totale, ça n'existe pas, alors on est dans un monde parallèle. Euh... Enfin pas vraiment, c'est du slow fading, il disparaît lentement, lâchement, enfin pas vraiment, c'est de l'orbiting. Hein il se met en orbite, il te surveille de loin. Alors, slow fading, orbiting, etc., je suis absolument persuadé que les termes ne sont pas d'elle, et on imagine que dans, la, dans toute cette pop culture et toutes ces séries Netflix que j'ignore, séries Netflix, séries Amazon Prime, autour des rencontres en ligne, ça doit, ça doit être des termes consacrés, hein, j'imagine. Oui, je ne sais pas non plus, je ne regarde pas. Bon, pourquoi oui, On n'a pas, on a pas inventé du vocabulaire de... pour être drôle. Je veux dire, elle a le droit d'utiliser un lexique, hein, tant qu'elle ne... Tant qu'elle ne recycle pas les sketchs comme son cousin éloigné, Gadel Mallet euh, moi, jusque-là, tout va bien, hein. Pardon tes stories Insta Sans pour autant réagir, pas d'émoticône, cœur, flamme, clap de main qui applaudissent, non, rien Ah oui, alors à propos, je vous l'ai déjà dit sur Insta, je vous en supplie, si votre seule réaction à une story est un émoticône, je vous demande de vous arrêter. Passez-vous en. Ça ne sert à rien en fait. Ça pollue la boîte, ça fait chier. Passez votre chemin ou tapez quelque chose, euh, si possible en français, c'est mieux. <rire> mais le, la réponse par émoticône, euh, c'est juste envoyer un petit octet dans l'univers, mais qui n'a aucun rôle, euh, aucune fonction, et qui ne fait que polluer en fait l'inbox de celui à qui vous, vous l'envoyez. Donc s'il vous plaît, arrêtez ça. C'est qu'un mini trophée, une actue souvenir dans la poubelle virtuelle qu'il n'a pas encore vidé, contrairement à ses... <rire> Encore une fois, euh, se, se, se présenter comme trophée, même en le minorant par mini, ça me paraît pas très élégant. Non. À un moment. Euh, Elle s'auto-proclame. Euh... Voilà, tu ne te proclames rien du tout, euh, laisse les gens décider. Mais est-ce qu'on serait pas non plus, tu sais, dans, cette, dans ce, ce mouvement où il faut s'aimer, il faut s'affirmer, il faut se trouver belle Et donc. Euh... Tu sais, tout ce discours de ce oui, mais drôle, alors, alors, développement personnel où tu dois, alors, tu dois aimer euh, toi d'abord et puis les autres après, quoi. Sans les dire en se gauchisant pour ensuite se renf renforcer ses, ce, son, son système immunitaire mental, entre guillemets, en, en, se, en se valorisant, me semble, me semble assez pervers comme fonctionnement. Prends soin de toi euh, va chez le coiffeur, euh, lave-toi les cheveux, habille toi correctement, arrête les vieux t-shirts délavés, il n'est même pas blanc, tu sais, c'est le, le, le, le t-shirt blanc euh, avec lequel tu dors, ou tu fais le ménage. Voilà, qui finit un peu gris, gris verdâtre. Cotisons-nous pour offrir une belle robe, non mais une jolie robe, hmm? tu vois. même Un truc un, un peu décontracté, quine. pas une robe de droite, tu vois, une, une, une robe un peu de gauche, mais quand même quelque chose d'un peu féminin, d'un peu, peu élégant. Tu n'auras pas forcément besoin, tu vois, ensuite de, de, de, de, te, de te réchauffer l'ego au au pain perdu et de te proclamer trophée, entre guillemets. Il y a, il y a une logique que je trouve euh, contre-productive. Et si réapparaît et écrit, en fait, c'est du cookie jarring, en tu fait. t'es un cookie dans sa boîte, dans son bocal à cookies, et concrètement, dans son bocal à cookies, il y a beaucoup de cookies. Et toi, t'es le cookie, mais tout au fond du bocal. Tu vois, ah. c'est un, un, un ping-pong de valorisation-dévalorisation. C'est-à-dire que je me présente à vous, je me dévalorise physiquement, mais je me revalorise par des termes. Euh, je, je, je suis drôle, je suis demandé par certains hommes, je mais en même jeune. temps totalement ignoré par d'autres. Je suis jeune, sollicité par des vieux, mais pas sollicité par les bons jeunes. Il y a une certaine forme de, en italien on dirait d'autolésionismo, oui, oui, oui. euh, c'est-à-dire de, de capacité à se faire mal soi-même, qui me paraît psychologiquement très étrange. C'est un ressort comique que je ne connaissais pas, en même temps j'ai pas une grande expérience de la, de la jeune scène parisienne. Mais le ressort comique consistant à se valoriser, dévaloriser sans cesse des deux côtés, euh, je ne le connaissais pas et je le trouve relativement insincère. Je pense que tu es plus maligne que ne semblent le penser euh, tes consoeurs de sororité dans la pièce. Et je pense que tu nous prends un petit peu pour des jambons euh, Rosa Bu Bu Burstein. Et tu as peut-être été finaud au point de comprendre que euh, pour passer sur des scènes et pour être invité à la radio, il faut être sous couverture. Hein je... Et ça te dégoûte un peu du sucre Mais pourquoi t'arrives pas à passer à autre chose Et bien bah parce qu'il te fait du breadcrumbing. en fait. Bah, il te balance des petites miettes d'espoir, d'attention, et il te prend pour un canard, et toi t'es là, bah, euh, tu gobes, ta faim. Et si jamais tu lui dis « Eh oh là, stop !» Et ben bah, en fait, il te fait du gaslighting. Il te persuade que c'est toi qui es folle. Et toi, tu y crois Tu es là, ah bon, mais peut-être, peut-être que c'est vrai que je suis un peu dans le spectre. C'est vrai qu'enfant, j'aimais bien collectionner les timbres et les trier. Oui, là, là, on divague, on divague, on divague, mais on divague pas totalement par hasard. On divague sur une thématique euh, récurrente dans le féministan qui est de confondre la règle et l'exception. La règle étant que l'immense majorité des hommes n'ont pas le choix des femmes et n'auraient même pas, s'ils le souhaitaient, la capacité à jouer comme ça, avec leur cours, comme des petits monarques ou des petits marquis. Et l'ultra minorité dont les féministes parlent tout le temps, c'est le... Euh, Christian Gray, le type euh, <rire> qui cumule euh, à voilà, son sommet fait, tous, tous les capitaux fait, fait de... et qui serait entouré de demandes et d'attention et qui comme ça distillerait euh, son temps avec un certain sadisme et, euh, et les, les, les, les garderait toutes là comme ça en attente le, le, le, le, le bec en l'air. Euh, D'abord ce sont elles qui vont ça. vers ces hommes-là. De secondo, ces hommes-là existent, hein, euh, j'en connais, mais ils sont ultra, ultra ultra minoritaire et ne représentant rien l'écrasante, l'écrasante majorité, et quand on est ultra minoritaire, on ne devrait pas être majoritaire dans le discours. C'est-à-dire que l'homme du quotidien n'a rien fait des crimes dont il est accusé. Hein, C'est généralement pas le français de touche du quotidien qui commet 80-90% des agressions à l'arme blanche, euh, des viols et des raptes, il suffit de regarder la population en prison, hein, il y a quand même des, des, des récurrences, euh, C'est généralement pas l'homme du quotidien qui a les moyens de s'inscrire sur une application et d'entretenir une cour. Et d'ailleurs, on l'a démontré, ça fait 15 ans que je le démontre, et la plus, dans sa démonstration la plus récente, c'était la vidéoscopie sur Pauline ou Charline, je sais plus comment ça s'appelait, cette fille du sud là de la colle sur loup avec euh, sa robe bleue, bleue de clin, euh, dont le fameux Titi les avait toutes euh, épousées, euh, mises enceintes, culbutées, utilisées, etc.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 il n'est pas tout à fait de souche et euh, il a tous les marqueurs, si tu veux. Euh, C'est un, un, un sportif de, de, de compétition. Euh, oui, donc... Euh... Venu un peu d'outre-mer, euh, avec un certain logiciel... Okay. Qui okay. qu qu coche un certain voilà, nombre de... Qu'on connaît bien. Et, et, en, et ça n'a rien à voir avec 98 ou 99% de ce qui constituait le peuple halogène de, de, de, de base, entre oui. guillemets. On peut tout lui reprocher, on peut lui reprocher... Euh, d'être médiocre, de manquer de poésie, de manquer d'imagination, de manquer d'inventivité, de manquer de sens esthétique. Je tacle l'homme tout le temps, hein. mais là, c'est injuste de leur reprocher d'être, des encore une fois, des marquis de cours ou des petits pervers euh, assis sur un matelas de, de femmes à disposition. Ça ne correspond pas à la réalité et quelque chose me dit qu'au fond, Rosa, tu le sais, c'est cette, cette femme, cette fille avec, on va dire, un minimum d'épaisseur culturelle qu'on peut lui présupposer a priori, avec euh, ce physique, avec bon, nonobstant, euh, la mise en scène foireuse, etc., un certain bagou, une certaine capacité oratoire, une certaine connaissance des codes, ne peut pas, à moins vraiment de sélectionner, euh, je ne sais pas euh, si elle court après Cristiano Ronaldo <rire> ou euh, David Beckham, Ça ou que, que sais-je. Mais, mais, mais, ah, ah <rire> À, à, moins, à moins de présélectionner des hommes inatteignables, cette femme ne peut pas échouer dans une boîte à cookies... Euh... Et être au fond. Et être au fond. c'est pas normal. Je, moi, je ne te crois pas. J'ai une perception assez honnête du, de la valeur des gens, de leur valeur physique, de leur valeur intellectuelle, de leur valeur sociale. Je peux me tromper, mais je me trompe quand même moins souvent que je n'ai raison. Euh, là, tu décris quelqu'un qui n'est pas toi. Donc soit tu as un passé de grosse complexée, ou de grosse tout court d'ailleurs, et tu as écrit ça, encore une fois c'est anachronique, tu l'as écrit avec des névroses du lycée ou de la fac, et à la limite ça ne correspond pas à ce que nous avons sous les yeux, il faut le mettre à jour. Soit tu l'écris pas pour toi mais pour ton auditoire, et donc à la limite c'est presque insultant pour elle, tu t'imagines tu, tu, parler à des, à des grosses délai délaissées complexées, à des espèces d'incelles femmes, Soit tu es au troisième degré et simplement tu nous rionnais en fait. Euh... Ouais, J'aurais tendance à partir ouais. sur la troisième. Ouais, également, ouais. Mais... On est en deux et demi 3 quoi. Mm -hmm. bon, en même temps, ça ne serait pas la seule à ne pas être compris tout le temps par son public. Hein. Parfois je me dis qu'est-ce qu'il a compris de mon séminaire, qu'est-ce qu'il a compris de ma formation Rien qu'à la syntaxe du message, je, je me demande, mais écoute, on partage un peu la même charge, euh, à la différence de la culotte de, de Rio. Ah, c'est ouais. comme si elle avait ri à ma blague, tu vois, est, on est déjà, on est déjà en, en synchronie. Pays, mais bon, ça va, je suis pas timbrée. Le vieux te rassure, en fait. Le vieux te dit, euh, mais c'est ton génie, tu sais. Il décline ton prénom en latin, ma Rosa, Rosa, Rosa M. Il, il sait prononcer ton nom, lui, il sait dire le SZT, c'est l'inverse de Nietzsche. Et nous, ensemble, par-delà, le bien et le mal. Donc ça, ça oui, alors c'était la, ré la référence à Nietzsche. Alors, soit c'est pour caser qu'elle a, a démarré une euh, peut-être une, une hypocagne, pardon, et peut-être même fini la, la, la cagne, ce qui serait pas étonnant. C'est un peu le morphotype, hein, quand même. Oui, euh... et puis il y a une référence euh, littéraire. Elles étaient à côté nous hein, quand, quand j'étais en, en maths sup euh, à, à Massena La pièce d'à côté, c'était les hypocannes. Elles avaient toutes l'air comme ça. c'était étaient toutes pâles, toutes dépressives, toutes introverties. Euh... Mais il y a un âge où, en fait, le refuge dans le livre est étrange. Mmh. Oui, il y a 20 ans, tu as peut-être envie de faire autre chose. Il y a, il y a, il y a un âge où, euh, où, à un moment, euh, tu es censé euh, exposer ton corps au soleil, aller faire du sport, euh, t'éclater, euh, bourrer la Avoir gueule, des etc. Amis, ouais. voilà, il y a un âge où le refuge exagéré dans la lecture, celui qui conduit en général à la canne-hypocagne, est presque, est presque suspect, et ça fait comme ça des profils un peu, un peu pâles, un peu, un peu souffreteux, un peu, un peu, <rire> un peu, un peu, un peu fragiles. Mais non, mais en plus, moi, c'est celle qui me plaise avec les, les, les, les clavicules saillantes et tout. Donc, tu vois, j'assume mes contradictions. J'assume parfois euh, des, des, des inclinations <rire> vers des gens dont finalement, j'approuve pas le mode Enfin, on est complexe en même temps. Euh, pourquoi, pourquoi, le, pourquoi le masquer euh, Donc, du coup, alors, les vieux, résumons. Donc, les vieux auraient mal au genou, les vieux seraient pas sportifs, mais les vieux... Euh, ah ouais, bah. Les vieux parleraient latin. Oui, alors là, évidemment, le, le bocal à clichés déborde, là. <rire> mais à la limite... Euh, les Bigo des clichés. Un sketch n'est pas fait pour être réaliste, c'est fait pour être drôle. J'avais des fêtes de jeunes pour trouver l'amour. Je vais aller dans des maisons de retraite. <rire> bon, là, Demain, direction l'EHPAD. <rire> Au revoir les éclaireuses, merci beaucoup. Oui, là, là la, fin, la fin est assez faible, ce qui accréditerait ma théorie du, du sketch recyclage. Euh, C'est-à-dire, euh, je, je picore des morceaux en fait, de spectacles passés, je bricole quelque chose. Peut-être la maison de production, euh, les drôles de meufs, slash les éclaireuses, peut-être lui ont-elles demandé quelque chose d'inédit. Tu sais, c'est souvent comme ça que ça se passe, vous ne le savez pas derrière la caméra. Mais on est convoqué, on est invité pour écrire dans, dans, dans, dans, dans, dans un magazine ou pour passer dans un reportage et tout. On nous promet d'avoir le thème des semaines en avance. En fait, euh, ils oublient hein, parce que c'est toujours l'assistante ou l'attaché la, la, la, de presse. est euh, parfois, euh, occupé, on ne sait pas, for pas forcément à quoi, mais mmh. euh, en général à fumer des cigarettes. Et quand elle pense à vous envoyer le thème, en général, c'est la veille au soir. Et donc, vous, avez, vous vous êtes engagé à fournir un contenu inédit, mais vous ne l'avez pas. Et donc vous allez piocher, hein, très souvent c'est ça. Et je dis, moi, sincèrement, Rosa Burstein, ou Burstein, tout dépend. Si ça a été écrit la veille au soir, entre 11h et minuit 30, sur un coin de table, euh, c'est tout à fait honorable et ça passe. Si c'est le meilleur de ce qu'elle peut produire, euh, ça va être un petit peu insuffisant, selon moi, pour faire carrière en télévision ou, ou en radio. Bon, après, il reste la sororité Internet. Hein. Ça ne sera, sera pas la première. Salut, Rosa. À bientôt. Et puis, encore une fois, euh, euh, je t'ai glissé quelques questions dans la vidéoscopie. À toi d'y répondre. Si tu veux. Dites-le maintenant en commentaire. C'est à vous de jouer. À quel degré vous trouvez Rosa Alors, Si vous voulez mon avis, ce n'est pas au premier. Donc, je vous laisse le choix entre, entre 2, 3 et 4. Et euh, quel humoriste de gauche ou assimilé nous devrions vidéoscoper la prochaine fois. Répondons maintenant à la question initiale. Sommes-nous arrivés à rire d'un humoriste de gauche, Aurora oui Toi, tu dis oui. Alors, moi, oui. je vais... Moui. Je vais... Oui. Alors, Aurora dit moui. <rire> moi, je dis moui avec deux M. <rire> Et si vous aimez mes vidéoscopies sur les dilemmes de la jeunesse en matière de travestissement, faut-il s'embellir, s'enlaidir, se déguiser en gauchiste pour accéder aux scènes et aux médias Eh bien, la vidéoscopie que je pointe en ce moment du doigt vous plaira. Elle traite de la belle pomme ou de la laide pomme, ça dépend comment elle s'apprête.